C'est le départ. Il C'est pas facile. La mise en route. c'est un peu. Là. Un petit mot pour les savoirs le uh, uh, Abonnez-vous Oh, c'est petite j'aime La montagne, ça vous gagne Je sais pas quelle question qu'elle vit mais... Ça monte un peu de rue, là hein. Ouais Et Ça monte encore Ouais, c'est là où Ah, presque Ah, là, Le tout, Enfin Nous l'a retrouvé. Nous avons failli abandonner mais non, on l'a eu Non mais on a marché, c'est pas pour rien, hein Hein Tout à fait Thierry, tout à fait La... La partie pour équiper là. Ah, ouais, ça, ah, que je vois pas ce toi là. Ah si Si je te montrerai. Action ouais, ouais, ou Allez, Allez coucou Ah bon, on va filmer le retour, hein. ouais. <rire> qui, qui filme, qui se casse la gueule avec la caméra <rire> ah, euh, un beau pied, hein. Je peux faire, celui-là. Ouais. Non, j'arrête la caméra.